Encore un gros test montre connectée, aujourd'hui on va s'intéresser à la nouvelle TicWatch, la TicWatch Pro 3 Ultra. Je vous ai proposé des comparatifs avec la TicWatch Pro 3 normale, avec la Galaxy Watch 4. N'hésitez pas à me dire en commentaire avec quelle autre montre connectée vous voulez que je compare cette TicWatch Pro 3 Ultra. Aujourd'hui je vous dévoile mon test complet, n'hésitez pas à vous référer au sommaire ou à accélérer un petit la vidéo. C'est parti, la TicWatch Ultra n'aura plus de secret pour vous Commençons par parler du design de cette TicWatch Pro 3 Ultra. Oui, la nouvelle version de la Pro 3. Nouvelle version, design très proche. Je ne vais pas vous refaire le comparatif, on va lire les grandes lignes. On est sur une montre avec un cadran de 47mm, par 48 avec une épaisseur de 12,3mm. Montre circulaire, assez sympa, avec un bracelet style cuir, mais qui n'en est pas un, car c'est un bracelet en caoutchouc. Oui, le bracelet a évolué. On est sur un caoutchouc qui est vraiment plus agréable à mettre au poignet qu'un silicone. La montre va intégrer un verre Corningoria avec revêtement anti-trace de doigt. Elle va être en acier inoxydable et en fibre de nylon à l'arrière. Elle est disponible en une seule couleur, hein, ce seul coloris. Et on retrouve vraiment un design à la fois sportif, mais qui peut aussi devenir très vite élégant. Ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau des écrans, on a toujours ce duo de deux écrans. Un écran à faible consommation d'énergie, FSTN, qui se trouve couplé à l'écran AMOLED c'est un écran de 1,4 pouces 454 par 454 pixels toujours aussi sympa bien entendu vous aurez aussi la possibilité d'avoir une option Always On Display qui va garder du coup le côté AMOLED et qui va juste l'assombrir ou enlever les couleurs mais ça consommera beaucoup plus que l'écran à faible consommation d'énergie que j'aime de plus en plus sur le côté on va retrouver deux boutons pas de bouton couronne à l'arrière un cardio mètre la petite broche de recharge et Bien entendu, micro, haut-parleur, altimètre, baromètre, etc., etc. Dernier point au niveau du design, c'est la nouvelle norme qui va donner à cette montre une solidité. C'est la norme, bien entendu, MIL-STD-810G. Cette norme militaire certifie que cette montre est résistante à la chaleur, à l'humidité, et bien entendu au froid, au choc, etc. etc. Ce qui est plutôt sympa d'avoir ajouté ça sur la montre. C'est le côté ultra. Voilà pour ce qui est du design. Maintenant, on va parler du coup des caractéristiques techniques. Au niveau des caractéristiques techniques, on reprend quand même beaucoup de choses de la version Pro 3, c'est-à-dire un processeur Qualcomm Snapdragon 4100 qui va permettre très prochainement en 2022 d'avoir Wear OS 3. Actuellement, on n'est pas sur la version Wear OS 3, mais vous savez, on est sur une version comme sur la Pro 3 de Wear OS qui est assez plaisante à l'utilisation et qui est... Vraiment bien poussé en avant avec la surcouche TicWatch. La montre est compatible Bluetooth 5.0, Wi-Fi, elle intègre le NFC pour Google Pay. Et on aura une résistance à l'eau de IP68. On n'aura pas d'étanchéité, vraiment. On pourra faire des sports nautiques de surface. Ça, c'est dommage, parce que couplé à la norme MIL-STD-810G, ça aurait été sympa d'avoir un petit 5 ATM, comme le font beaucoup de montres. Au-delà de ça, on va retrouver les capteurs qu'on retrouve sur la plupart des montres connectées, accéléromètre, gyroscope, capteur de fréquence cardiaque capteur de SpO2, baromètre, etc, etc. Elle intègre bien entendu un GPS avec toutes les technologies disponibles. GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS. Puis, pour finir, elle a 1Go de RAM et 8Go de stockage pour stocker du coup toutes les applications qu'on va retrouver sur le Play Store. Voilà pour ce qui est des caractéristiques techniques. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet avec les fonctions Smart. Commençons par parler de la navigation dans cette montre. On va être sur du Wear OS assez classique. On aura différents styles de navigation. Là, je suis sur mon cadran principal. Je vais pouvoir du coup swiper de haut en bas pour accéder aux raccourcis. Ça, c'est pas de souci. Je vais pouvoir swiper de bas en haut pour accéder aux notifications. Puis de droite à gauche pour avoir les différents cadrans, les différents widgets. La météo, les événements, la fréquence cardiaque, etc. etc. On peut toujours maintenir appuyé pour ajouter d'autres widgets si on veut que ce soit des widgets Google ou des widgets TIC. Lorsque je vais swiper de gauche à droite, je vais accéder à Google Assistant. Ensuite, je vais pouvoir appuyer sur le bouton du haut hop, pour avoir du coup le menu principal avec la surcouche Mobvoi, les applications TIC, TIC Care, TIC Respiration, etc. Et en dessous, on aura toutes les applications Google, Google Pay, etc., etc., messages, nanani, nananer. On aura bien entendu le Play Store pour télécharger des applications tierces. On le verra juste après. Lorsque je vais maintenir enfoncé le bouton du haut je vais pouvoir parler à google assistant lorsque je vais appuyer sur le bouton du bas je vais pouvoir lancer un exercice rapidement c'est un bouton personnalisable c'est un raccourci lorsque je vais rester longtemps appuyé sur le bouton du bas j'aurai la fonction sos assèchement du haut parleur qui va nous permettre d'enlever l'eau mode essentiel etc etc personnaliser bien entendu le bouton en parlant du coup de la personnalisation là je suis sur mon cadran principal je vais pouvoir cliquer changer de cadran par rapport à ce qui est proposé ici dans la montre. Bien entendu, je vais pouvoir aller sur l'application TicWatch pour accéder au Watch Face Center. Watch Face Center qui, du coup, me permettra d'avoir simplement une liste de cadrans téléchargeables, payants ou gratuits. Au-delà de ça, je vais pouvoir télécharger des applications telles que Facer pour avoir encore plus de possibilités de cadrans. Cette application Facer, je vais la retrouver sur mon téléphone, mais je vais aussi la retrouver sur le Play Store dans la montre directe. Il sera aussi possible, comme je vous le disais, de personnaliser le bouton du bas, de personnaliser les menus, etc., etc. Ça, on va le retrouver directement ici, par exemple, dans la montre où on va pouvoir sélectionner différentes choses pour le bouton du bas. On va retrouver aussi sur le smartphone pour pouvoir personnaliser les menus. C'est du classique. Maintenant, parlons des notifications. Vous allez pouvoir retrouver des notifications d'applications. Ça, c'est la même chose. Ces listes de notifications vont se retrouver directement sur votre téléphone. Vous allez pouvoir les retrouver dans Wear OS directement là vous aurez une liste d'applications compatibles et vous pourrez du coup cocher ou non lorsque je reçois une notification je vous le disais elle va se retrouver en bas je vais pouvoir les voir et les effacer parlons maintenant des sms lorsque je vais recevoir un sms il va s'afficher du coup sur la montre dans mes notifications je vais pouvoir cliquer dessus et je vais pouvoir du coup le lire. Là, on est sur le mode où c'est juste un aperçu. Il est tronqué, mais je vais pouvoir avoir quand même des réponses assez rapides. Des réponses assez rapides où je vais pouvoir même dicter ma réponse ou envoyer une réponse avec le clavier, etc. Des smileys, nanani, nanana. Je pourrais aussi appeler. Sinon, si je veux voir l'intégralité du message, j'appuie sur ouvrir. Là, ça m'ouvre l'application message de la montre et je vais pouvoir voir l'intégralité du message et même l'intégralité de la discussion. On est sur le Wear OS, c'est bien entendu le cas seulement si vous avez un téléphone Android appairé à la montre. Si c'est un iPhone, vous n'aurez pas les messages. Concernant les appels, maintenant, ça va sonner sur la montre. On va pouvoir, bien entendu, répondre sur la montre. Allô, allô, allô, allô. Mais vous allez pouvoir aussi, lorsque on vous envoie un appel, en plus de répondre ou raccrocher, Aller chercher des réponses rapides automatiques. Ça enverra un SMS. Bien entendu, les réponses automatiques, c'est que si vous avez un téléphone Android avec la montre. Sur iPhone, vous allez pouvoir juste répondre ou raccrocher. Qu'en est-il maintenant des applications de messagerie Comme d'habitude, j'ai testé... De toute façon, on est sur Wadu OS, donc ça va être à peu près pareil que sur toutes les autres montres. J'ai testé de pouvoir envoyer des SMS avec WhatsApp, Viber, etc. etc. Et bien entendu, on est sur le même schéma que sur, par exemple, la fossile. C'est-à-dire lorsque je vais recevoir un message, je vais pouvoir, dans la plupart des messageries, y répondre automatiquement. Néanmoins, on n'est pas sur un message SMS, donc si le message c'est un pavé, vous ne pourrez pas ouvrir une application dédiée pour pouvoir y répondre et le voir intégralement. Mais vous allez pouvoir faire une réponse rapide. Comme sur les messages, on va pouvoir recevoir des images et des émoticônes sans souci, que ce soit sur WhatsApp, Viber, etc. Je vous remets la liste des possibilités avec les différentes messageries, mais voilà, comme on est sur du Wear OS, on va pouvoir répondre aux messages, pratiquement pour toutes les messageries instantanées. Le seul souci, du coup, ça va être sur les appels, par exemple sur WhatsApp. On n'aura pas l'appel, on aura juste une notification Si on a loupé l'appel et on ne pourra pas répondre Il n'y a que Viber parce qu'il est possible De télécharger l'application Viber sur le Play Store Qui permet de répondre aux appels Voilà pour ce qui est des messageries maintenant On va parler des musiques Qu'en est-il de la musique maintenant On est bien entendu sur du classique, du Wear OS classique On n'aura pas de surcouche d'application TIC Qui va nous permettre de stocker de la musique Par exemple en interne sur la montre Directement hors ligne etc Comme on a pu trouver sur Samsung Là concernant la musique il va falloir aller sur le Play Store pour pouvoir télécharger des applications de streaming musical. Vous aurez la possibilité de télécharger Spotify, YouTube Music, Wear Media, Nav Music, qui va vous permettre du coup d'avoir la possibilité de mettre des musiques offline. Puis d'autres applications de musique. Personnellement, moi, en tant qu'utilisateur de Wear OS, je prends systématiquement Spotify. Bien entendu, il faut le compte Spotify Premium qui va maintenant, avec les dernières versions, nous permettre aussi de télécharger en interne dans la montre donc du contenu musical qui nous permettra d'écouter de la musique en offline. Concernant maintenant Google Pay, on va pouvoir cliquer sur Google Pay. Il va falloir configurer du coup la montre pour pouvoir l'utiliser avec Google Pay. C'est-à-dire, il va falloir créer déjà un code, un mot de passe pour verrouiller l'écran. Car ça permettra d'être certain que personne ne paye avec votre montre sans votre confirmation. Si on vous la vole, au moins elle est verrouillée. Une fois le code mis, ça se verrouille et la montre va se connecter à l'application Google Pay qu'on aura sur notre téléphone Android. Oui, parce que Google Pay, il va falloir avoir un téléphone Android. La montre récupère les cartes qu'il aura fallu ajouter, bien entendu, avant en amont sur notre téléphone Android. Je vous remets la liste des banques compatibles pour Google Pay. Et une fois configuré, il suffira juste de poser la montre sur le terminal de paiement maintenant des autres applications dites smart natives à la montre. Dans les applications natives, on va voir déjà toute la panoplie Tic Santé, ça on le verra juste après. Puis après on aura des applications Tic Watch, comme l'alarme qui va nous permettre de paramétrer une nouvelle alarme la calculette, qui va bien entendu nous permettre de calculer le chronomètre, qui va nous permettre de lancer un chronomètre, etc. etc. Ensuite on va arriver sur les applications Google, où là on aura les applications Google de santé puis la lampe torche le minuteur, la météo, le minuteur de lavage de main, Google Agenda. On aura aussi Tic Enregistrement qui nous permettra de faire des enregistrements vocales et Trouver Mon Téléphone qui permettra de faire sonner mon téléphone. Puis côté Google, pour finir, on aura Rappel qui nous permettra de mettre des rappels. Certaines de ces fonctionnalités vont être actionnables via Google Assistant. Oui, parce que on a Google Assistant sur cette montre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en appuyant longuement ici, on va pouvoir parler à Google. Google Assistant va nous permettre de mettre des rappels. Rappelle-moi dans 10 minutes de dire bonjour. Je vous le rappellerai à 10h23. Comment dit-on bonjour en espagnol il va nous permettre, voilà, de faire des traductions. Bien entendu, on a aussi euh, Google Traduction. Je ne sais pas si je voulais évoquer, évoqué, etc. Euh, pour l'instant, seul Google Assistant est disponible. Hein. On n'a pas encore Alexa. Je sais qu'on l'avait vu, je crois que c'était sur la fossile quelque chose comme ça, qu'on avait vu euh, Alexa qui disait euh, en cours de déploiement, etc. Mais là, aucun signe d'Alexa. Parlons maintenant des paramètres est ce qui est paramétrable. On va aller dans les paramètres, bien entendu. On va voir les, tous les paramètres hein, de, de Wear OS basique. C'est-à-dire l'affichage pour pouvoir régler la taille de la police, l'écran actif always on ou pas l'always on euh, ça va être l'écran AMOLED qui sera always on c'est pas du coup le double écran, donc sur cette montre il n'y a pas vraiment d'utilité à part bouffer de la batterie on va pouvoir aussi verrouiller etc euh, l'écran au bout de 5 secondes, 15 secondes, 10 secondes dans le son on va pouvoir gérer le volume du contenu mais aussi enlever le vibreur et bien entendu on l'a vu dans le raccourci on pourra enlever le son hein. mettre soit son désactivé soit son activé ça grosso modo c'est le basique, c'est vraiment le basique des paramètres. Pour finir, on va parler du mode essentiel. Le mode essentiel sur cette TicWatch va nous permettre d'avoir simplement, en gros, l'écran, le deuxième écran qui tourne. Ça va nous permettre d'avoir des informations assez basiques, mais ça va considérablement augmenter. L'autonomie. Je lance le mode essentiel et on va être que sur cet écran. On va pouvoir bien entendu le rétro éclairer. Oui, parce que une des nouveautés de cette TicWatch, ça va être le rétro éclairage. Il va nous permettre du coup de voir l'heure, voir le nombre de pas, voir la fréquence cardiaque et etc etc. Ce qui est dommage, c'est que pour quitter ce mode essentiel, on est obligé de redémarrer la montre. Mais bon, on s'y fait. De toute façon, on passe pas souvent en mode essentiel. Je vous l'avoue, car on achète cette montre pour le côté smart aussi. Comment du coup change-t-on maintenant la couleur du rétro éclairage Ça, c'est une question que vous allez peut-être avoir en achetant cette montre parce que c'est une des nouveautés mais euh, c'est pas forcément évident pour cela il faut aller du coup dans mode essentiel hop dans mode essentiel et swiper de droite à gauche là vous allez avoir du coup différentes caractéristiques pour savoir si on veut le programmer etc etc on va voir aussi la possibilité de choisir le couleur du rétroéclairage. et là on aura du coup toutes les couleurs disponible et mise en avant par Huawei ça va même aller jusqu'au blanc c'est plutôt sympa ce petit rétroéclairage. Hein. ça donne un peu de style mais surtout ça permet de mieux voir le deuxième écran c'est une petite évolution mais qui fait quand même la différence voilà pour ce qui est du côté smart de cette montre maintenant on va parler du côté santé qui est aussi intéressant Côté santé, on l'a vu ensemble, on va être assez bref aussi. Je ne vais pas forcément aller dans tous les détails parce que euh, on est bah, très proche hein, de ce qu'il y avait sur la Pro 3. Mais on va voir toutes les applications de santé, comme Tic Santé, qui va nous répertorier notre suivi quotidien, c'est-à-dire notre nombre de pas, le temps d'activité, etc., etc. On va pouvoir du coup descendre pour avoir des informations un peu plus précises, notamment la fatigue mentale et le niveau d'énergie. On va revenir, c'est des nouvelles données. On va avoir aussi un petit aperçu de notre fréquence cardiaque, bref, de la saturation d'oxygène. Cette petite app de montre TIC Santé va reprendre tous les points des autres. Ensuite, on va pouvoir aussi avoir TIC Pou, qui va nous permettre de prendre ou de suivre. Notre mesure cardiaque On va voir du coup notre mesure en continu Bien entendu si on est allé la paramétrer Ici en continu C'est très important si vous le voulez en continu À chaque fois il faut aller en bas des petites applications TIC Et activer la petite roue crantée Pareil on va voir notre petit suivi de sommeil Qui va me donner voilà, mon temps de sommeil aujourd'hui Si vous dormez en intermittence un petit peu comme moi Ça va être aussi détaillé Là on voit que j'ai eu fait une première partie de ma nuit De 1h à 4h30 du matin Et une deuxième partie de 6h à 8h, ouais on dort bien ici Vous allez avoir des petites informations en plus Et vous allez surtout aussi pouvoir aller paramétrer les notifications de sommeil par exemple C'est toujours intéressant d'aller voir les petites menus roux crantés dans les applications TIC Parce que ça va vous permettre d'avoir voilà, un aperçu de ce qui est possible d'activer Certaines fois c'est pas forcément activé par défaut On va voir TIC, Oxygène qui va nous permettre de prendre notre SPO2. Tic Zen, qui va nous permettre de lancer un aperçu de notre stress, une mesure de stress. Tic Respire, qui va nous permettre de lancer un exercice de respiration. Pour finir, on aura Tic Bruit, qui lui va prendre le bruit environnement, pour savoir si ça peut endommager nos oreilles. Et vraiment, cette fois, pour finir, on va pouvoir avoir Tic Care, qui va nous permettre de partager un QR code à des amis pour avoir simplement la possibilité de suivre sa santé et de suivre notre santé en gros de se connecter un petit peu comme apple le fait on aura des followers on aura notre qr code s'il y en a qui vont s'amuser à scanner le qr code vous allez pouvoir voir mon activité sur cette montre voilà pour ce qui est de la partie santé vous voyez on est quand même proche sur euh, ce qui se faisait sur la pro 3 normale mais on va aller bien entendu voir dans l'application et voir plus précisément parce que la montre ça va nous donner quelques informations souvent des 24 dernières heures mais l'application on va pouvoir avoir un historique de notre santé on va parler du coup de la nouvelle fonction de santé fatigue mentale etc je lance l'application mobvoy là je vais avoir directement ma page d'accueil avec la possibilité de changer la watch face enfin voilà le cadran de ma montre mais on va avoir directement par exemple surveillance de l'état physique et mental dans tous les cas on va avoir différentes cartes à chaque fois la carte activité qui va reprendre du coup tout ce que je vous disais avec le nombre de pas etc etc vous allez pouvoir voir le bilan sur la semaine la semaine qui est en cours le bilan sur la semaine passée le bilan sur le mois vous allez aussi avoir votre carte de, de sommeil où là vous allez pouvoir avoir le stade de sommeil, le bout de sommeil le rythme cardiaque pendant le sommeil la spo2 pendant le sommeil ça aussi il faut l'activer etc etc sur la veille, sur l'avant veille, sur la semaine, bref vous allez pouvoir avoir toutes les données et voir un petit peu une moyenne hebdomadaire sur la semaine dernière, le moyenne d'heure de coucher etc etc c'est de plus en plus complet et c'est de plus en plus simple à prendre en main, je sais pas si c'était déjà le cas, je crois que c'était déjà le cas des la pro 3 ou pas sûr, mais grosso modo la L'application Mobvoy a été remise à jour Il y a eu une refonte totale il y a quelques mois Peut-être que c'était pour la TicWatch E3 Bref, l'application maintenant vaut carrément une application de chez Huawei Vaut carrément une application qu'on va retrouver euh, chez Fossil Enfin, c'est même pas Fossil, Fossil, il n'y a pas d'application C'est l'application Google Mais elle est mieux que les applications Google Santé, enfin Google Fit Dans tous les cas, après on va avoir la fréquence cardiaque Là aussi vous allez pouvoir avoir l'historique de fréquence cardiaque Bref, vous avez compris le principe La SPO2, vous allez pouvoir avoir l'historique de SPO2 le stress aussi, le bruit, etc, etc Parlons maintenant surtout de la fatigue mentale La fatigue mentale, petit je vous dis que ça désigne la fatigue causée par une activité mentale de haute intensité ou un repos insuffisant C'est une donnée de santé qu'on ne retrouve pas chez tout le monde et c'est sympa d'avoir sorti une nouvelle donnée de santé dans ce genre On va avoir du coup une note de 1 à 5 avec 1, aucun débordement d'énergie, 5, un épuisement où il va falloir faire attention Vous voyez, moi je suis monté jusqu'à 3, légèrement fatigué Au-delà de ça, on aura aussi le niveau d'énergie qui va nous donner, pareil, une note par rapport aux heures, par rapport aux jours de notre niveau d'énergie. On peut être à 5 toute la journée parce qu'on n'a rien fait à part travailler, etc. C'est etc. des données qui peuvent être intéressantes à prendre et à mettre en corrélation, par exemple, avec une activité physique, une activité sportive, pour savoir si on n'avait pas trop de fatigue et que cette fatigue a causé une mauvaise performance sportive. Bref, c'est plutôt sympa. Au-delà de ça, on n'a pas des suivis de santé plus avancés comme ECG, etc. Mais c'est déjà très complet. L'application est vraiment simple et de mieux en mieux à prendre en main donc là dessus je suis content maintenant on va parler du sport Parlons maintenant des activités sportives ah, À chaque fois hein, bien entendu je le redis Je le répète et je vais le redire Là moi je vous parle de la surcouche constructeur A chaque fois pour le suivi de santé euh, Le suivi de sportif je vais vous parler de la surcouche constructeur Parce que personnellement quand j'achète une TicWatch J'utilise pour mon suivi de santé Mon suivi de sportif Les applications Mobvoi Je vais pas m'amuser à aller prendre l'application Les applications de sport ou de santé Google qui sont dans la montre parce qu'il y a pas d'intérêt Et en plus le suivi euh, voilà, de sommeil Etc pour moi de, de de google c'est pas du tout au niveau pour ce qui est maintenant du sport je vais pouvoir lancer tic exercice lancer un exercice physique course à extérieur marche en extérieur etc etc lorsque je lance l'activité ça va rechercher le gps une fois que le gps est trouvé je vais pouvoir définir en bas un objectif de durée de distance de calories ou simplement lancer l'entraînement l'entraînement est lancé je vais avoir des informations comme la durée le rythme la distance je vais pouvoir swiper pour avoir le nombre de pas, la fréquence de pas. Là, je vais avoir mes zones d'intensité cardiaque. Je vais avoir la durée du tour, le rythme, etc., etc., etc., le GPS qui est trouvé je vais avoir mon petit tracé GPS mon rythme cardiaque et je vais pouvoir aussi swiper de gauche à droite pour arrêter l'activité ça c'est une activité sportive assez simple assez basique à mettre en œuvre ensuite on va avoir nos données d'activité physique sportive directement sur le téléphone vous allez voir aussi que par exemple la montre lance des activités automatiquement notamment la marche on voit marche auto course auto etc etc lorsque je prends une petite course que j'ai fait avec ce téléphone je vais avoir des informations comme la distance la durée le rythme cardiaque le rythme, la fréquence de pas, la longueur de pas, les records de tour et bien entendu en bas un tracé GPS. Maintenant nous ce qui nous intéresse tout le temps c'est la précision. Parlons du coup pour commencer de la précision cardiaque. Comme d'habitude j'ai comparé le cardio mètre de la montre avec celui de ma ceinture cardio mètre qui est proche du cœur. Lorsqu'on compare les deux courbes, on voit que la fréquence cardiaque moyenne sur la montre était de 150 battements de cœur par minute. La fréquence cardiaque moyenne sur ma ceinture était de 149 donc on est à un battement de cœur de différence. Ce qui est important c'est aussi la fréquence cardiaque max pour savoir si la montre arrive à aller jusqu'au max ou pas on est à 165 sur ma ceinture et 165 sur la montre donc du coup là dessus on est assez précis maintenant on superpose les deux cours et on voit aussi que lorsque je me suis arrêté avant de repartir pour faire un petit pic la montre a parfaitement suivi du coup le cardio fréquence mètre fait complètement le job cette année dans mes tests je vois vraiment une amélioration côté cardio fréquence mètre pratiquement chez tous les constructeurs on arrive à un cardio fréquence mètre qui les années précédentes sur les modèles précédents ne nous permettait pas forcément par exemple chez Huawei ou autre de suivre des entraînements à intervalles maintenant pratiquement sur toutes les nouvelles montres on peut le faire et c'est plutôt pas mal. Qu'en est-il maintenant de la pression GPS Comme d'habitude je vous ai fait un petit tableau avec les différentes activités que j'ai faites vélo, course à pied, marche et j'ai mesuré la différence entre le GPS de la montre et le GPS de mon iPhone et on voit que le GPS aussi est plutôt précis on a des petites erreurs mais de quelques dizaines de mètres et ça je valide complètement c'est de même pour la pression podométrique qui est plutôt pas mal j'ai comparé avec mon petit podomètre que je mets dans ma poche et et la montre aussi rentre complètement dans les critères d'une montre précise par rapport à tous les tests que j'ai fait. Donc je valide, je vous mets aussi le petit tableau récapitulatif, mais vous allez voir que c'est plutôt cool. Maintenant, parlons de l'autonomie. Oui, on va parler de l'autonomie de cette montre Car c'est une des montres Wear OS Qui a le plus d'autonomie, notamment grâce Au double écran, je pense Et notamment aussi par des réglages qui peuvent être Améliorés, etc. Grosso modo, Mobvoi Annonce un jour et demi d'autonomie C'est pour moi atteignable. Par défaut Je vous disais, il y a pas mal de choses Qui sont désactivées, comme le suivi cardiaque Etc, etc. Si on met pas Tout à fond, on peut bien entendu Atteindre ces jours et demi. Par contre Si on commence à mettre vraiment tous les suivis L'écran qui s'éteint, moins souvent, sans parler de la parce que pour moi la ne sert à rien sur cette montre, on va arriver plutôt aux alentours d'un jour mais ce qui est plutôt pas mal parce que à titre comparatif, une montre Samsung avec tout activé, elle, elle va être beaucoup moins qu'un jour, ça va être aux alentours de 15 18 heures. Donc c'est pour moi la montre Wear OS par excellence pour avoir une autonomie optimisée. On peut pas dire correct parce qu'on reste sur une autonomie aux alentours de un jour, un jour et demi, c'est vraiment très bas. En tout cas niveau Wear OS, il n'y aura pas mieux. Parlons maintenant des points positifs et des points négatifs. Quels sont mes points positifs et mes points négatifs Mon premier point positif ça va être les petites nouveautés Voilà c'est une euh, mise à jour Du modèle Pro 3 mais une mise à jour Qui peut valoir à la peine Je vous ai fait un comparatif entre la Pro 3 et la Pro 3 Ultra Personnellement la Ultra sort au même prix Qui était sortie la Pro 3 Et je trouve que les petites choses Qu'on a énumérées ensemble ajoutées en plus Le rétroéclairage coloré La Nord MIL std 810G Les choses comme ça permettent vraiment D'avoir une mise à jour 2021 De la Pro 3. Deuxième point positif si on peut dire, ça va être toujours son double écran C'est pareil que sur la Pro 3 Mais ce double écran va vous permettre une optimisation de l'autonomie Je ne vais pas dire qu'au niveau point positif On est sur une bonne autonomie Mais on est sur la meilleure autonomie pour du Wear OS Et ça, c'est plutôt pas mal Troisième point positif, globalement, c'est sa prise en main Au niveau de l'application Qui a été complètement revue depuis euh, l'année dernière Avec une application qui maintenant colle au standard de tous les constructeurs En plus que des applications et que des interfaces à un menu Même si on n'est pas sur du Wear OS 3 Beaucoup plus simple et beaucoup plus sympa à prendre en main qu'un menu Wear OS de la Fossil Je suis pratiquement sûr que cette montre sera dans mon top 5 des montres 2021 Et j'attends quand même la sortie du Wear OS 3 pour vous dire si c'est la meilleure montre sous Wear OS 3 ou non Au niveau des points négatifs, pour l'instant c'est toujours l'absence de Wear OS 3 Même si cette montre est destinée à l'avoir, on est impatient, on l'attend Vous allez quand même pouvoir sincèrement tenir avec cette montre maintenant jusqu'à la sortie du Wear OS 3 Parce que euh, je vous le disais, l'interface de Wear OS qui est actuellement sur cette tic pro 3 ultra est aussi sympa à prendre en main. Deuxième point négatif ça va être l'absence d'une étanchéité d'une norme 5 atm c'est dommage avec la résistance MIL STD 810G d'avoir que du ip68 même si voilà ça vous permettra de faire des sports aquatiques euh, de surface de la nage etc ça aurait été vraiment top de mettre du 5 atm pour pouvoir nous sécuriser un peu plus au niveau de l'étanchéité. Troisième point négatif ça va être comme l'autonomie je suis obligé de le dire en comparaison à d'autres montres connectées pas forcément aux montres Wear OS, mais là si vous cherchez une montre connectée qui pourra tenir une semaine ce sera pas le cas on est sur ce qui se fait de meilleur sur du Wear OS, mais on est par rapport à, aux autres montres connectés à une autonomie vraiment basse bien entendu on est sur une montre smart donc c'est difficile d'avoir une grosse autonomie j'aurais aussi aimé dans la mise à jour de cette version une petite recherche rapide mais ça n'a pas été le cas voilà les amis pour mon test complet de la TicWatch Pro 3 Ultra vous l'aurez compris elle va se retrouver dans mes classements monde connectée. à la fois je pense sur mon top Android et sur mon top iOS parce que moi je l'ai utilisé aussi avec mon iPhone et voilà à part l'impossibilité De répondre à des messages etc Ce que je ne fais pas forcément avec ma montre Elle est sympa aussi à prendre en main sur iPhone En attendant la prochaine vidéo Abonnez-vous, vous êtes beaucoup à regarder mes tests Sans vous abonner, on se rapproche des 40 000 abonnés Je pense pas qu'on y arrivera avant la fin d'année Mais pourquoi pas, donc euh, si vous Regardez cette vidéo que vous êtes arrivé jusqu'à là Un petit clic, moi ça me donne beaucoup De force, merci encore Si vous avez des questions, il y a le Discord, il y a les commentaires Que demander de plus, à bientôt sur ma chaîne